Tous ceux qui sont là, on est à Nuit debout depuis le début, depuis le 31 mars au soir, le 32 mars et, et jusqu'à maintenant. Et on va continuer parce qu'il y, y a une vraie demande, on voit bien des citoyens partout pour la justice sociale, le respect de l'environnement, la paix dans le monde, l'arrêt du, du mépris vis-à-vis -vis du peuple pratiqué par les 1% de la planète qui nous gouvernent et détruisent l'environnement, les, les droits sociaux, la justice environnementale et la paix et qui sont responsables justement des, des, du mouvement des réfugiés partout. C'est tout ça, c'est les 1% qui sont coupables de malmener euh, tout, tout, toute vie euh, sur euh, la Pachamama. Et on est donc toujours en lutte pour un monde meilleur, et, euh, nuit et jour debout. Penser le monde, les façons dont on vit ensemble, etc. Et finalement, eh bien, euh, ces imaginaires instituants, hein, elles lui permettent de rompre les logiques euh, qui ne font plus sens, celles qui ont été évoquées, hein, et donc de se dégager, ou en tout cas d'engager de, la pente des, des, des retournements. Et Artur dit que finalement, et ce sera encore une fois le dernier point, euh, c'est comme ça qu'une société peut s'auto-altérer, c'est-à-dire basculer. Et j'ai l'impression que c'est quand même ce dont on est venu euh, parler ci ou là. Et donc finalement, quiconque souhaite entrer dans, euh, dans un projet d'autonomie, notre copain de Notre-Dame-des-Landes a parlé d'autonomie, hein, quiconque souhaite rentrer dans un projet d'autonomie, qui soit euh, collectif, individuel, politique, où, euh, pragmatique et Aujourd'hui, on est presque au 52e jeudi euh, en continu pour Ali et pour euh, ses amis, parce qu'ils sont encore quatre à avoir été arrêtés étant euh, mineurs en Arabie Saoudite. Euh, ils ont été condamnés à mort après avoir été torturés, condamnés à mort pour terrorisme. Et il ne faut pas oublier qu'en France, on a un député, monsieur Olivier Dassault, qui a proposé de rétablir la peine de mort, comme le permet l'article 62 du traité de Lisbonne, qui a été refusé par les Français le 25 mai 2005, sous forme de projet de traité de constitution pour l'Union Européenne. Je suis qu'ils sont en train de, de réfléchir à l'Assemblée s'ils veulent projeter le film sur l'écologie qui était prévu, ou alors euh, faire quelque chose avec les Gabonais qui sont là. Il euh, y a ici les, euh, les antispécistes aussi à côté, qui sont là comme d'habitude. La cantine qui tente de monter quelque chose, mais tu en peu qui ont un peu de... qui ont un, eu des, des, des petits problèmes du paul aussi Éducation populaire, politique et, euh, euh, et quelque part à côté du kiosque ils sont en train de, de parler des présidentielles, je crois, il y a un débat là-dessus Il y a l'Assemblée et je crois qu'on a à peu près fait le tour pour l'instant Plutôt content des, des réactions que j'ai entendues euh, de la part du public, et, enfin de, des gens qui viennent pour voir et aussi des gens qui, qui nous aident tout le monde est plutôt content, il y a, pas... il y a du monde, donc du coup c'est bien. Euh, on savait pas trop à quoi s'attendre euh, au début, de, quand on a, pr... quand on a prévu ça, on ne savait pas trop si euh, ça se trouve on allait être 12 devant devant une cette vie, donc on aurait eu l'air un peu... Euh... Voilà. Mais donc du coup, on est tous très contents.